Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 9 de la série de Unity à Godot Engine. Alors pour le moment on en était resté là, on avait créé un enemy spike et évidemment si on lance la scène, bah on a ici ce qu'on voulait, c'est à dire qu'on a notre player qui réagit. Et euh, bah comme ça, il, il ne fait rien de spécial. Donc ce qui serait intéressant, c'est qu'ils perdent des points de vie. Mais pour qu'ils perdent des points de vie, il faut aussi qu'on les affiche à l'écran. Et c'est donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, qui nous permettra de découvrir comment créer une barre de progression et de la personnaliser. Mais euh, aussi de revenir un petit peu sur le système de collision par la suite du spike. Vous allez voir qu'il y a une autre façon de faire. On va utiliser et découvrir comment on peut utiliser ici les areas 2D et surtout euh, les signaux. Alors c'est parti, on va commencer par mettre en place notre barre de progression. Donc je recule un petit peu au niveau de la scène et euh, je vais ajouter ici au niveau du autre prototype un nouveau nœud enfant qui va être tout simplement ici une progress barre. Alors vous avez plusieurs barres, vous avez la texture progress qui est un peu différente, qui permet de personnaliser les choses un peu plus. Ici, euh, déjà avec la progress bar, vous pourriez le faire, mais on va, euh, va s'occuper ici d'une progress bar, on va utiliser une progress bar plutôt classique. Donc vous pouvez voir qu'elle est en haut à gauche de l'écran, coordonnées 0, 0 et moi je vais pouvoir l'agrandir pour en faire quelque chose d'un peu plus grand, et le positionner par exemple ici. Alors c'est parfait, j'ai une barre de progression, on peut voir qu'elle est noire, on viendra là-dessus. Maintenant si je lance ma scène, qu'est-ce qui se passe ben, J'ai bien ma barre de progression qui est là, mais le souci c'est que si je m'en vais, vous pouvez voir qu'elle reste dans le monde 2D en fait. Alors ben là c'est plutôt embêtant, nous on voudrait qu'elle reste sur l'écran un peu comme une couche UI. Je vais d'ailleurs un petit peu la réduire parce qu'il me semble qu'elle est un petit peu grande. Donc comment on va faire ça On va ajouter un nœud en fait et notre progress bar devra être dans un objet ici, dans un nœud qui s'appelle le canvas layer. Alors vous pouvez voir qu'on n'est pas trop dépaysé par rapport à Unity parce qu'on utilise des canvas aussi pour tout ce qui est système UI. La différence ici c'est que vous pouvez, euh, bah votre progress bar peut être dans le monde 2D et si vous la parentez avec votre canvas, alors si j'arrive, voilà, hop alors, je ne vais pas y arriver. Ah oui, ben là, j'ai mis le canvas. Euh, alors, je vais la sortir. Voilà, c'est l'inverse qu'il faut faire. Voilà. Donc, si maintenant, je la parente, tout simplement, sans rien toucher, vous allez pouvoir observer que j'ai bien ici ma barre qui reste bien au bon endroit. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, c'est parfait. Ça fonctionne. Alors, maintenant, on va voir comment on peut un personnaliser un peu cette barre. Alors, si vous allez euh, en haut à droite... Alors, je vais essayer de trouver la bonne taille, mais on pourra revenir dessus. Vous avez le composant ici, le nœud progress bar. Donc, vous pouvez voir que vous avez percent, percent ici. Donc, en fait, c'est pour afficher ou pas le pourcentage qui peut être intéressant. La minimum value 0, la maximum 100. Step, c'est le pas en fait d'avancement. Si on avance ici, alors je pense pas qu'on peut le faire comme ça. Voilà, si vous voyez qu'on a un pas d'avancement, voilà, qui est de 0,10, euh, 0,01, 0. 10, 0, 0, 1, 0 1. Bon, moi là, à la rigueur, euh, je peux le faire avancer de 10 en 10. Euh, parce que c'est pas gênant, on va perdre 10 points par exemple, on peut même mettre 5, voilà, peu importe, voilà. Euh, la page, on va laisser de monter, ce qui est intéressant c'est la value. Donc la value, imaginons que je mets 50, vous pouvez voir que j'ai 50% à l'écran, mais c'est du noir, donc on voit pas grand chose. Ensuite vous avez d'autres propriétés que je vous laisse découvrir, rounded, Halo greeter, voilà, en fait si elle peut dépasser 100% ou pas, ou, voilà, c'est assez sympa, vous avez des encres, des marges, euh, voilà, il y a beaucoup de choses nous ce qui va nous intéresser c'est la couleur alors pour ça on va aller dans thème override ici et vous pouvez voir qu'on a plusieurs possibilités alors on a tendance à prendre couleur mais couleur en fait c'est la fonte couleur et la shadow la l'ombre donc ça on va pas l'en occuper ici vous avez fonte, donc vous pouvez choisir une autre fonte si vous voulez et ici nous ce qui va nous intéresser c'est style et plus spécialement ici fg et bg pour foreground background alors au niveau du foreground on va cliquer ici sur vide et on va choisir un style euh, box flat vous pouvez voir que j'ai déjà une couleur qui vient à l'écran. Donc je vais pouvoir la sélectionner en cliquant dessus. Et là, on peut voir que j'ai ici, eh bien, euh, tout simplement, euh, le, la couleur, en fait, le background color. Et je peux la changer. Alors moi, ce que je veux, euh, ça, ça va être la couleur de background. Donc on va la mettre en, en, en rouge. Non, on va la mettre en vert. Ce sera notre couleur, en fait, de, on va dire que la jauge de vie est en vert alors on va essayer de choisir un vert pas trop dégueulasse euh, et maintenant ce qu'on va faire on va revenir ici dans style euh, et on va choisir maintenant la background couleur. On va faire la même chose et on va faire euh, style box flat voilà je sélectionne et je vais prendre une couleur plutôt rouge pour dire un petit peu bah voilà ici c'est pas bon on est dans le rouge alors, ce qu'on va faire aussi, c'est peut-être modifier la couleur de la fonte, parce que là, on peut voir qu'elle n'est pas terrible. Donc, on va aller au niveau de la fonte. Color, par exemple, fonte. Et ici, bah, pourquoi pas mettre quelque chose de blanc. Ouais, ça me paraît pas mal. Euh... Et ici, une shadow color, par exemple, si on l'active, qu'est-ce que ça donne On ne voit pas grand-chose. Euh, si je mets du bleu, par exemple, ou du rouge, bon ça ne change rien, euh, voilà, on va dire que pour là, euh, c'est pas mal, on a ici euh, une jauge, une barre de vie, alors vous n'êtes pas obligé de le laisser euh, afficher, le pourcentage, c'est à vous de voir, vous pourriez aussi décider de, de le désactiver, c'est d'ailleurs ce que je vais faire ici, donc on va démarrer, on va dire ici, on, vous pouvez voir que ma valeur ici, c'est 50, si je mets 10, on peut voir qu'il ne me reste plus que 10% de vert, voilà, c'est parfait ce que je voulais faire, je vais démarrer à 100, donc je vais la mettre à 100, euh, voilà, alors est-ce que je laisse ou pas bon, on va laisser activer euh, le pourcentage donc maintenant que ça c'est fait on va devoir s'occuper euh, bah, de comment gérer ça alors euh, c'est assez simple on va aller au niveau de notre player de son script on va l'éditer et on aura besoin ici de récupérer la progress bar alors, qu'est-ce qu'on va faire bah, On va créer euh, de nouveau une variable privée, donc private, qui va être de type progress bar, et on va l'appeler pb pour progress bar. Au, à l'override euh, void ready, c'est-à-dire hein, au démarrage du jeu, on va dire que pb, et là, on va aller l'affecter. Donc, on va faire un get node. Alors, get node, alors je vous rappelle que je vais devoir revenir chercher le, le chemin, en fait, au niveau de Godot. Donc je vais euh, ici repartir du route, euh, je vais prendre notre prototype et ici il est dans Canvas Layer. Le Canvas Layer je vais l'appeler HUD, euh, ça nous permettra de mettre en fait tous les éléments dans le HUD, ce qu'on appelle le Heads Up euh, Detail, je ne sais plus exactement, euh, mais en tout cas ça nous permettra de noger tous les éléments de lui dedans. Donc maintenant qu'on qu connaît la route, donc maintenant qu'on connaît la route, bah on va aller dans notre script et on va faire donc le get node entre parenthèses. Donc le premier lieu, pardon, le premier nœud sera donc route. Je repars du, zéro, de, du début. Je vais chercher node prototype, c'est le nom de mon prototype par défaut. Euh, je vais chercher le dossier HUD en majuscule HUD et le dernier c'est donc progress. Bar. Alors je sais plus. Je pense qu'il y a un B majuscule. Voilà. Et je fais ici as progress bar pour dire que c'est une barre de progression. Voilà. Donc là j'ai récupéré ma progress bar. C'est fantastique. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire Bah ben, on va euh, ici on a dans notre euh, input, dans notre input pardon, dans notre euh, notre boucle ici de collision. On avait détecté la collision et ai, d'ailleurs je me suis mis collision c'est plutôt collision comme ça voilà euh, on a ici détecté si c'était un spike et tout ça et c'est parfait alors on va revenir là dessus après mais maintenant ce qu'on doit faire tout simplement bah, euh, c'est ici modifier ça alors on va créer une méthode or, je sais pas si parce qu'on aura peut-être d'autres ennemis donc on reviendra là dessus de toute façon c'est du code ici de test donc on va l'appeler ici euh, update euh, update euh, progress bar bar et on va passer euh, un integer qui va être la valeur. Voilà, tout simplement pour afficher ici euh, la valeur de ma progress bar. Voilà, je retourne à la ligne et je vais tout simplement dire que pb, donc ma progress bar point value est égal à val. Voilà comme ça, ça me permettra d'updater les choses. Alors euh, pourquoi ici il me râle dessus? Euh, la fonction est déclarée n'est jamais utilisée. Bon, C'est normal, je ne l'ai pas encore fait. On va le faire. De, pas de souci Donc, maintenant, euh, dans le groupe ici, bah, si on détecte, on faisait ça, bah, on va faire ça. Et on va dire que health. Alors, il faudra aussi une variable pour la pour la, la vie. Euh, donc, je vais créer ici une variable privée. Private de type int, qui va s'appeler health, et qui va être égal à 100, Voilà. Euh, on va aussi, donc ici, dire que health moins, moins égale 10. Pour soustraire 10 points j'ai décidé de faire 10 points hein, c'est pour les tests Alors on pourrait mettre un peu plus euh, histoire que ça va plus vite mais c'est pas grave et on va faire un update euh, progress bar de la valeur de f tout simplement voilà ce qui normalement devrait fonctionner on retourne dans Godot, on teste et on va voir maintenant si ma barre de progression réagit bien donc on peut voir ici que alors ça c'est ça a quitté, j'ai ici débogueur, j'ai une erreur. Parfait. Alors get node, j'ai un problème au niveau du patch. Alors qu'est-ce qui se passe Route node prototype hud progress bar. Donc qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise Route je suis bon, node pro, prototype j'ai mis, voilà. Pro prototype, voilà, ce sera déjà mieux et par contre, j'ai une deuxième erreur. Alors est-ce qu'elle découle de celle-là On va le voir tout de suite. Hop. Non, voilà. Donc on peut voir que ça fonctionne bien. Mais le problème, c'est que vous pouvez voir que j'ai un petit souci au niveau des collisions. Regardez, si je saute par-dessus, ça fonctionne très bien. Par contre, regardez, pom, pom, j'ai bien 10. Par contre, même là, j'en ai pris deux. Par contre, si je le prends de côté, vous voyez que j'en prends plein. En fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de collisions possibles. Et c'est là qu'on va devoir réintervenir sur notre code. Mais on va commencer par recréer notre spike. Vous pouvez voir que je l'ai déjà supprimé. Et on va en recréer un ensemble parce qu'on va utiliser ici un système, un nouveau nœud qui va être beaucoup plus simple pour gérer la collision. Et il va vous rappeler un petit peu Unity avec le système Done Collision Hunter. Alors je vais ajouter ici un, un nouveau nœud qui s'appelle l'Area 2D. Vous pouvez voir que ici, en description, euh, cette, ce nœud est utilisé pour la détection physique et l'influence audio. C'est parfait. Ça râle un petit peu parce que comme c'est un nœud ici, alors là il est, euh, il est en, haut, euh, en haut à droite comme vous pouvez le voir, euh, parce qu'il y a besoin d'un euh, Polygon Collider ou un Shape Collider. Donc à cela, on ajoute un nœud enfant et on va ajouter un Collision Shape que j'ai ici en haut à gauche. Ensuite, on va ajouter encore un autre nœud qui va être tout simplement le sprite. Dans ce sprite, je vais aller au niveau de l'inspecteur et je vais glisser mon sprite de nouveau de euh, Spike. Spike, Spike, qu'on peut retrouver euh, dans les tiles. Alors voilà, il est là. Donc je le glisse dedans et j'ai ici mon Spike. Alors comme on a, comme on a vu, pour travailler là-dessus, ce que je vous conseille de faire, déjà je vais le renommer en Spike. Et euh, ce qu'on va faire, on va faire un clic droit et on va dire sauvegarder la branche comme scène. On va l'appeler Spike par défaut, voilà. Et comme ça maintenant, je vais pouvoir travailler directement dans ma, dans ma scène. Euh, si vous devez modifier des choses, donc ici Spike, voilà, j'ai bien ma scène. Donc je vais ici travailler dessus, je vais prendre euh, la shape, je vais prendre un, un rectangle de nouveau. Je vais venir l'ajuster à sa taille. Voilà. Et euh, ce que je vais faire au niveau du Spike, je vais modifier au niveau du Transform et du Scale. Je vais mettre 0, allez 0,7 et 0,7. Voilà, comme ça on aura quelque chose d'un peu plus sympa. Donc n'oubliez pas d'enregistrer, moi je fais un CTRL S. Et je retourne dans notre scène. Et là, on peut voir qu'il est là en un peu plus petit. Et c'est parfait. Maintenant, j'ai un seul objet spike. C'est un peu plus simple. Sinon, je risque de tout bouger au niveau des déplacements et autres. Alors, je vais le positionner ici au bord. Donc, jusqu'à présent, il bah, n'y a rien qui se passe. Si je relance, en fait, j'ai beau avoir ici une collision. Mais j'ai pas de disque kinématique ou autre. Donc, pouvoir que je passe au travers. Maintenant, l'idée, ce sera de justement détecter quand il y a une collision avec ça. Alors, vous allez voir que là, c'est très, très, très intéressant. En fait, je vais aller au niveau de mon objet spike. Je vais aller dans les nodes. Et là, vous pouvez voir qu'on a les groupes. On l'a déjà vu à quoi ça servait. Et d'ailleurs, on va s'en servir parce qu'on avait mis, euh, il me semble, le spike dans un groupe. Et on cherchait, on testait ce, ce groupe. Là, on va aller dans les signaux. Alors, ces signaux sont très importants. Vous pouvez voir qu'au niveau du spike, ici, j'ai une area 2D. J'ai un collision object. Donc, j'ai euh, en fait des, des possibilités. On peut voir ici mouse enterred, quand ma souris passe dedans. Exited, quand elle ressort. Vous avez ici euh, beaucoup d'autres possibilités, et vous avez surtout ici ce qui va nous intéresser, c'est dans l'area 2D, quand un « body » entre, « body entered ». Là, on va faire un double-clic, et on me dit « body entered », c'est le signal, « connecter un script ». C'est-à-dire qu'on va le connecter ici à un script, pour le moment, on n'en a que deux. Donc, on va prendre notre « player ». On veut connecter cet événement, ce, ce signal, tout simplement, à notre player et on peut voir ici qu'on a la méthode du récepteur alors par défaut c'est on spike body hunter on peut la modifier on pourrait mettre on collision hunter comme dans unity mais là on va pas s'amuser à faire ça on va juste enlever le premier round de score on va mettre un o euh, et ici on va le laisser comme ça même si on devrait mettre un pour bien faire un b majuscule là un e là et si on est en c sharp ben on devrait utiliser euh, la le, le, le, le bon formatage ce serait ça donc ce qu'on va surtout faire avant de, de, le faire, de, le, de le connecter, on va le copier parce qu'on en aura besoin. Et le problème, c'est quand vous cliquez sur connecter, avec euh, l'éditeur euh, intégré à, à Godot, ça vous crée automatiquement la méthode. Le problème, c'est comme on utilise un, un externe, et ici euh, Visual Studio Code, bah, ça fonctionnera pas. Alors vous pouvez utiliser euh, l'IDE interne, mais le problème, c'est que vous n'avez pas d'autocomplétion en C-Sharp. C'est embêtant. Donc on va faire ici connecter. Et ça ouvre mon script, mais on peut voir que je n'ai pas ici du tout de méthode. Donc ce que je vais faire, je vais créer une méthode, void, je vais coller ce que j'ai copié, et je vais mettre ici des parenthèses. Alors ce qui est très très très important, c'est que si maintenant je fais ça, je vais faire un simple, alors debug.log, non, on est euh, sous godot, gd.print, et on va mettre ici, aïe, aïe aïe aïe, voilà, comme ça pour tester. Vous allez voir que là je vais déclencher une erreur, et vous allez voir pourquoi. C'est assez vicieux. Je me suis fait avoir la prochaine, la première fois. Alors, on peut voir que tout va bien, mais j'ai déjà ici, au niveau du débogueur, un petit point rouge. Vous pouvez voir qu'ici, emitSignal.fr, il ne trouve pas la méthode, en fait. Et regardez, euh, si je me déplace. Alors, mon jeu est là. Si je me déplace, vous allez voir que, tang, à chaque fois, ça vient rajouter une erreur. Alors, ça, c'est dû tout simplement parce qu'il faut obligatoirement utiliser ici un argument. Euh, ici. Donc, vous allez pouvoir... Alors ici, on est dans une area 2D, alors je vais mettre area 2D, voilà. une area, Le type sera area 2D. Alors ce qui est embêtant, je vous avoue, euh, il y a beaucoup de documentation en, en GDScript, et euh, en GDScript, ils ne s'embêtent pas, enfin euh, déjà tout est rempli, et puis euh, pour les types de variables, c'est souvent var qu'on utilise. Euh, c'est un peu plus simple. Ici, avec Unity, euh, j'utilise vraiment les types, et euh, bah, ce n'est pas forcément facile à trouver euh, parfois. Mais en tout cas, voilà. Donc si maintenant on rajoute area qu'on nomme body, parce qu'on va pouvoir se servir de ça, mais attention, l'Area 2D renvoie body, d'accord Donc ici, euh, bah c'est euh, le body qui va être envoyé. Donc si je lance maintenant, on va déjà pouvoir observer que en théorie, maintenant j'ai bien aïe aïe aïe aïe aïe Mais vous pouvez voir que dès le départ, j'ai un aïe. Pourquoi Parce qu'en fait, regardez, mon collider ici, si je quitte, j'ai un aïe alors que je ne suis pas rentré dedans. Parce que ici, mon collider, il est déjà un petit peu dessus. Il est un peu à l'intérieur. Pas grand chose, mais ça suffit. Donc, ça, ce qu'à cela ne tienne, de toute façon, on va devoir gérer ça parce qu'il faut que ça se déclenche uniquement quand le player rentre dedans. Donc, pour ça, c'est assez simple. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire On va dire ici, tout simplement, if, et là, on va chercher body, donc body, notre variable, point. Alors, body, notre variable, ouais, va renvoyer, en fait, ça ne va pas renvoyer le, le, le, le, le, le, le spike, ça va renvoyer, en fait, ce qui rentre à l'intérieur. Et le body, en fait, je suis dans le même script. Et donc, en fait, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est on va dire is in group. Et le groupe, on va chercher player. Évidemment, il n'existe pas à ce stade, mais on va le créer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va dire que la velocity.y est égale à moins 1000, comme on avait fait au préalable. On va aussi dire que health moins égale 10. Et on va faire un update .progress bar de health. Et voilà, le tour sera joué. Et vous allez voir que là, la détection sera unique. Et euh, on n'aura plus le problème qu'on a eu avant avec beaucoup de positions. Puis ça nous permet de découvrir ici bah, qu'on peut utiliser des méthodes de ce type-là. Alors on n'oublie pas pour que ça fonctionne de prendre notre objet ici player, d'aller dans les groupes, ajouter un groupe qui va se nommer player. Attention la casse, c'est important, c'est comme les tags dans Unity. Donc si maintenant je lance ma scène, on peut voir que j'ai bien ici 100%, je n'ai pas perdu de vie. Et si je rentre à l'intérieur, bang, bang, bang. Et on peut voir que maintenant, si je cours dessus, vous voyez que j'ai plus qu'une seule et unique collision. C'est plus précis. Et euh, voilà. Et évidemment, paf, paf, paf. Donc ça, c'est réglé aussi. Ça nous permet de voir comment on peut faire euh, un nouveau, tout simplement un, un nouvel objet Spike. Alors, maintenant qu'on y est, bah, qu'est-ce qu'on va faire On va continuer et on va, euh, bah on va euh, faire une petite animation de fin quand on est à 100%. Euh, ce que je vous propose de faire, bah, c'est tout simplement... On va aller au niveau du player. On va aller au niveau de son animation de, animated sprite. On va ajouter ici une animation qu'on va appeler dead. Je vais le renommer dead. voilà. Et on va aller dans dans dans dans dans dans dans alors que je me rappelle euh, voilà on va aller ouvrir ici on va aller dans les sprites on va aller chercher dans le le, le, le platformer tools, voilà dans, dans notre personnage pardon et j'ai ici un sprite qui me semble assez sympathique voilà on va l'utiliser et on va jouer dead quand on est mort mais on va aussi désactiver notre collider pour qu'on puisse passer à travers l'écran alors on verra un peu plus tard mais là on va le faire rapidement En fait l'idée ce sera que en fait je passe à travers l'écran et je chute de l'écran comme ça on fait ça rapidement parce que là bas ça va pas être bien compliqué à faire alors qu'est ce qu'on doit faire Bah, on doit tout simplement euh, déjà euh, bah, on va faire on va utiliser la méthode alors déjà oui ici pardon la collision ici elle n'a plus lieu d'être hein, donc ça on supprime voilà ça sert à rien maintenant vous avez pu voir qu'on fait ça ici euh, on va utiliser la méthode qui ce coup ci va pas être public euh, alors je vais la coller ce sera plus simple voilà qui va être process voilà pas physique parce que là c'est un calcul qu'on doit faire euh, et on va tout simplement faire if égal égale 0. À ce moment-là, euh, qu'est-ce qu'on fait bah, On va tout simplement dire. En fait, on va faire déjà un anime.play et là, on va aller chercher dead. Alors, je vous réexplique plus comment ça. On avait vu comment utiliser l'animation on l'avait déjà créé là dessus avec l'animated la, spread. Et là, ce qu'on doit faire, c'est en fait désactiver. Moi, ce que je voudrais faire, c'est qu'il passe à travers. Donc, je vous ai désactivé le Collision Shape. Je me trouve sur le script au niveau de Player. Donc, je dois faire un Get Node sur le Collision Shape 2D, tout simplement. Qui est là. Donc, euh, bah oui, c'est tout simple. Donc, on va faire ici, tout simplement, un euh, Get Node. Sur quoi Sur le Collision Shape, qui est un type 2D. Donc, on va le retrouver là. Entre parenthèses, il se nomme. Ben là, j'ai de la chance, c'est le même nom, donc on peut voir que c'est assez intéressant de faire comme ça. Et là, on va aller chercher « Disabled ». En fait, « un Unity » serait « Inabled ben ». Là, ici, c'est « Disabled » égale « True ». En fait, on le désactive. Donc maintenant, on devrait avoir l'effet escompté, c'est-à-dire qu'on devrait avoir des collisions jusqu'à 0, jusqu'à ce qu'on ait plus de points de vie et à partir euh, voilà ça va bien venir bon à partir là on a bien l'animation qui joue et le player qui chute bon on verra ça un peu plus tard euh, pour gérer la chute et tout ça mais euh, on a ici euh, bah, on a pu découvrir comment on pouvait utiliser la progress bar on a vu comment on pouvait refaire notre ennemi spike pour avoir euh, une zone de détection un peu plus simple avec les événements. Vous pouvez voir que l'Area 2D est quand même très intéressante pour ça parce que ça nous permet euh, d'avoir des signaux qui sont assez intéressants. Vous avez des signaux un peu partout, hein. regardez si je prends mon player j'ai des signaux mais vous voir, au niveau de la collision, mon mousse hunter, tout ça. Mais euh, je n'ai pas ici avec l'Area 2D, c'est l'avantage c'est qu'on a une zone délimitée et l'Area 2D permet de voir quand on entre, quand on sort, voilà, et on peut utiliser toute cette méthode de la même manière comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est vraiment intéressant. Euh, bon, euh, petit bémol, je trouve que ce qui est pas, ce qui est dommage, c'est qu'on doit générer manuellement, les, par rapport à l'éditeur interne, on doit le générer manuellement. Mais euh, pour le reste, on peut voir que bah, euh, c'est assez sympathique à faire, c'est pas trop compliqué. Ça fonctionne plutôt bien, euh, encore une fois. On découvre, euh, on découvre ici notre jeu, enfin, euh, Godot. On peut voir que notre petit jeu de plateforme bah, commence à prendre tournure. On a ici euh, bah, des choses simples, mais euh, nécessaires pour un plateformeur. Moi, je trouve ça assez sympa, voilà, on peut voir que ça fonctionne plutôt bien. Alors, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode où on va continuer notre exploration de Godot en créant notre petit platformer 2D.